Nalo sécurise progressivement vos investissements. Le risque, quand on investit, n'est pas que les marchés baissent, mais qu'ils soient au plus bas au moment où vous avez besoin de votre argent. En fonction de vos projets et de leurs horizons, Nalo réduit progressivement l'exposition au risque de vos allocations pour qu'au final, votre capital ne diminue pas quand vous en avez besoin. Nalo, l'investissement enfin intelligent.